What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiques. Mais dans le jour de vidéo, personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On se retrouve pour la première vidéo Base Tour de KFaction V4. Mais juste avant que la vidéo commence, les amis, je voulais vous dire que nous allons faire l'unclaim des AP dans quelques heures à 10h heure québécoise et 16h heure française. Ça se peut que ça aille jusqu'à 16h30, etc. On va attendre un petit peu, voir que tout le monde se connecte, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous capturer un avant-poste. Je répète juste qu'il y a une limite de, <coughs> de deux claims d'AP par ligne, par faction. Donc, vous pouvez avoir deux claims nord, deux claims euh, sud et deux claims ouest. Ça ne dérange pas. L'important, c'est qu'il y ait deux claims par ligne. Sinon, plus, vous allez être euh, disbound. OK, ensuite, les amis, on doit commencer la vidéo d'aujourd'hui avec un petit euh, question-réponse. Donc, il y avait plusieurs trucs. Donc, un parcours qui est pas terminé. Un quiz et euh, des calculs qui ne sont pas terminés, mais il y a au moins les réflexions, donc on va essayer de faire ça pour commencer et ensuite on va regarder des jolies bases. Vous êtes prêts C'est parti, mes amis Si la fille de Patricia est la mère qui. La mère de ma fille qui suis-je pour Patricia Enfin, eh, sa mère. Je rigole, c'est sa fille, les gars. Ensuite, si la fille de Teresa est la mère de ma fille qui suis-je pour Teresa ah, c'est sa grand-mère, non Non Attendez. C'est sa fille. Si la fille de Teresa est la mère de ma fille, qui suis-je pour Teresa What the fuck C'est quoi ce genre de question, mais... Un père a 52 ans et un fils en a 60. Comment est-ce possible Euh... Un père a 52 ans... Ouais, c'est possible. Je n'ai jamais dit que c'était son fils. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est une rangée de quatre maisons. Les Dupont vivant à côté des Durand, mais pas à côté des Martins. Si les Martins vivant pas à côté des gênants qui sont les voisins des Gendrons Ce sont les Durand, ce sont les G... Non, what Attends, on va relire. C'est une rangée de quatre maisons. Les Dupont vivant à côté des Durand, mais pas à côté des Martins. Si les Martins ne vivant pas à côté des Gendrons. Qui sont les voisins des gens Bah ben moi je dirais les Turans, mais c'est pas la bonne réponse. C'est les Duponts, Dupont, vu que c'est... Voilà quoi. Désolé mon chien il aboie. Il a les quatre façades... Facades... façades Ouais d'une maison sont exposées au sud. Est-ce possible Les quatre façades d'une maison. Bah ben non. Mais oui c'est pas... Car elle se situe au pôle nord. Et eh, ça c'est pas drôle. Hein? Vraiment pas marrant. La famille durant a 5 enfants, la moitié des filles, la moitié sont des filles, comment expliquer cela, l'autre moitié aussi, l'autre moitié, les parents. L'autre moitié, les parents. Mais what the fuck, c'est quoi, l'autre moitié aussi, c'est quoi ces trappes-là. Euh, bien joué, il te reste... donc 3 autres épreuves à effectuer, go retour à ton home. Mais what the fuck, je suis vraiment mathématiquement stupide à ce genre de jeu, Bon, c'est pas grave. Au moins, on en a visité la première base. J'ai hâte de venir voir les calculs et tout. On va voir si je suis bon en mathématiques. Du moins, plus qu'en réflexion. Sur ce, merci à euh, Mordenard et ta mère l'ours pour le... Pour les petites euh, trucs... Maintenant, on se retrouve pour la base la plus belle que j'ai trouvée jusqu'à ce moment. Donc, je suis à, selon moi, la plus jolie des farms que j'ai vues jusqu'à ce moment. Donc, je vais me promener vite fait. Mais vous allez voir l'effort qu'ils ont mis quand même pour la décoration d'une farm en plein euh, couvert. Donc là, je crois qu'il est en train de faire une, une trappe. On va regarder vite fait. C'est qui le wheeler Un truc comme ça. Il est en train de faire une trappe. Mais regardez comment c'est beau. Il y a des détails. Moi, j'aime tellement la stone brick comme ça. là. La stone brick pour build, c'est tellement magnifique des fermes à melon en plus avec dedans c'est quand même assez incroyable j'essaie de regarder ils ont des arbres ici je sais pas ce qu'ils font des trucs à melon c'est vraiment badass je vais me promener en hauteur vous allez voir regardez c'est que des trucs de melon en plus des petits bâtiments que je trouve plutôt plutôt stylé c'est la stalker donc c'est vraiment euh, joli personnellement du moins je trouve ici on leur champ naturel je crois que c'est juste fait pour la décoration ils vont peut-être essayer de trapper là ils ont un petit champ de cœur je cactus juste ici. Et au-dessus, il y a un autre truc. J'imagine que ça, c'est... Ok. Un genre d'avant-poste pour voir euh, tout, tout, tout dans haut et tout. Ok, c'est bizarre un peu. Mais bon, euh, chacun ses goûts. Hein. <rire> Sinon, moi, je trouvais ça plutôt beau. J'ai dit que c'était la plus belle. C'est peut-être pas la plus belle. Il y en a qui des factions qui veulent pas que je présente. Il y a la favoriteuse qui ne veut pas que je présente, mais il y avait des, vraiment des jolis farms et tout ça. Mais bon, c'est quand même un bon début pour même pas une semaine de jeu. C'est plutôt euh, intéressant, quoi. Donc, maintenant, allons à la base numéro 2. La base numéro 2, les amis, est la base de la Olympe. Donc, la Olympe, ils ont, sont quand même pas mal de coups en ce moment, comme on peut voir. on fait des biomes. Donc, on peut voir ici, il y a un biome de laine que je trouve plutôt stylé. Ensuite, il y a un biome de sable pour les pigmen. Un biome de Pigman aussi, encore ici, mais un biome plus mine. Et le dernier qui est un biome plus bois, genre Thème, euh, comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment stylé. C'est rare que des gens font des bases comme ça. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas leur faire un petit peu de dans la vidéo. Ils sont pas, euh, sont pas énormes, hein. Il y a pas, c'est pas super, super grand, la base. Mais sur moi, c'est protégé, je crois. Euh... Ah ouais merde, on peut pas aller au-dessus. Slash top. Donc, ouais, on, voilà. C'est quand même pour... claim, c'est protégé. Donc, euh, voilà. Good luck à ceux qui veulent le piller. Mais je trouvais ça plutôt sympa. Personnellement, euh, une base comme ça avec des spawners On va voir, ils ont quand même pas mal de spawners ou pas Ils 2, 4, 6, 8, 9 spawners à pique zombie 3, 6, 8, 10, 12 Il encore ici un autre 12 spawners 3, 6, ça fait 3, 3, ça fait 6, 12 spawners Et en 2, 3, 4, 5, 6, 6 underman aussi Pas mal du tout les copains Continuez comme ça dans votre quête de euh, vengeance pour devenir la meilleure faction du serveur, Madame et Monsieur Olympe. Et puis moi je vous dis à bientôt, It Was Icons, on se retrouve pour la prochaine base. A tout de suite mes copains La dernière base les amis c'est une toute petite base mais je trouvais ça super mignon. Utilise... Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent le quartz au serveur sachant que le nether il est désactivé. Et lui il a quand même bien utilisé, je trouvais que c'était cool, c'est notre farm à spawner. Donc des spawners à zombies... Des spawners à creepers, des spawners à underman et des spawners à squelette. Et pour l'instant, c'est plus. Oh shit, je me suis trompé. Donc c'est plutôt stylé, comme vous pouvez voir. Il a fait des petites décos à chacun des spawners. En plus, il y a des spawners à vache qui traînent un peu partout. Vraiment stylé. Release-y release ta base. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Donc je voulais la présenter aujourd'hui dans cette petite vidéo-là. Donc, je sais que vous allez vous dire ouais, mycons, les, les bases aujourd'hui sont pas top top, mais c'est normal les gars, ça fait une semaine et j'ai pas encore annoncé à personne comme quoi que j'ai on faisait une une truc comme ça, donc on faisait une Comment on avait ça, une, une, une, une vidéo de présentation de base. Donc laissez-moi vos pseudos dans les commentaires les amis avec vos euh, noms de base, vos noms de les ondes que vous avez mis et je vais vous proposer de euh, regarder vos bases et tout dans la prochaine vidéo donc la prochaine sera beaucoup mieux, ça va faire beaucoup plus de temps que les va être ouvert, là ça fait à peine une semaine les amis, et donc euh, c'est pour ça que c'est pas des super des grosses fermes mais hey il y en a des grosses quand même que j'ai peut-être pas eu encore le temps de trouver ou de voir, si c'est le cas n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, et je vous laisse les amis avec un petit troll que j'ai fait sur un membre du staff donc vous allez voir c'est quand même assez drôle sur ce je vous aime c'est Tycoons et on se retrouve à 16h pour l'enclame des AP, à tout de suite ok donc, on, on met de la TNT partout. Et après, on va lui dire. Oh, choups, viens voir ta base. Je crois qu'il y a un bug. Il y a quelqu'un qui, qui te pille. Là, dans les haut, là. On dans le va le de dire, ouais, il y a quelqu'un qui te pille. Ok, attends. attends c'est toi qui ouvre le coffre C'est lui C'est moi, c'est moi. Bon, oh, j'ai cru qu'il était là. Attends, on va voir s'il y a des gens autour. C'est quoi qu'il y au-dessus Tu peux voir au-dessus ou pas C'est pas claim donc tu peux. Là, je au dessus c'est une petite île Et en bas il y a quelque chose, c'est juste ça en fait sa BP. En fait je vais vraiment la faire péter je. En fait il voulait but un truc dessus Il est parti Va TP toi à lui voir qu'est-ce qu'il fait. Il est au spawn je crois TP shoot Ah il est au spawn il croit Allez va le voir dis-lui oh il y a quelqu'un qui pille ta base Attends on va attendre qu'il vienne quand même sinon ça se fait pas Je vais l'en mettre plus ça va être plus drôle Y'a y a des trucs bien dans le coffre ou pas Non mais que, que la cobble Bah bon, s'il y a besoin des trucs, on lui en redonnera c'est pas très grave Slash <t> nier <'en> <t 'en> Je sais pas s'il va venir hein. Oh my god, ça va être trop drôle, on va voir sa réaction et tout Si c'est moi qui va lui dire ou si toi tu vas lui dire, il va savoir que c'est nous, tu sais Ouais Ok maintenant, faut juste attendre qu'il vienne, comment elle est Genre pas toi t'as une, be toi, toi, une belle BP ou pas Pas du tout T'es sûr T'as euh, bah, un TP toi, je vais aller voir Oh non gros Mais non. Oh là, je crois que c'est une bombe nucléaire là. Oui, Oh là Mais, ouais. Choups, qu'est-ce que t'as fait à ta base, what the fuck <rire> Choups, je mets le TP pour Pour voir ta base et toi tu... Tu es trop gros Choups, qu'est-ce qui s'est passé à ta base en fait Je sais pas hein il y a un fondateur il a des, trucs, il a des trucs, sûr, hein. Choups, euh, moi je croyais que c'était une belle base Tu m'as dit ouais c'est une belle base et tout je vais pour ma vidéo et tout et toi tu. Bah elle est belle comme ça non Ouais j'avoue Bon bah ben... Mais tu vas le tuer t'es con, ca... con Son son ses ouais. points de classement t'es débile Les stats <rire> Il a explosé Euh C'est un peu triste quand même hein T'as détruit mes stats tacos En tout cas t'as vraiment un île tu trouves perso au dessus là <rire> ouais tu pourras faire des beaux be des beaux mais bâtiments dessus mais Bien je mais